Bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour Katerina. Bonjour Sophie. Donc en direct d'Amsterdam. C'est vraiment étrange que la différence avec une salle, c'est qu'on ne voit pas qui nous écoute. Mmh. Donc effectivement, vous, vous êtes un certain nombre à nous écouter, j'espère à nous voir, mais nous ne vous voyons pas. Vous avez la possibilité, bien entendu, de réagir, de poser des questions, et en studio, à l'école des loisirs, on nous transmettra vos, vos réactions et, et vos questions en fin de, en fin de rencontre. Katerina, vous êtes l'auteur et l'illustratrice d'albums, de petits textes illustrés dans la collection Mouche et puis oui. plus récemment dans la collection Moucheron. Les titres mêmes de, de vos livres laissent apparaître la grande place que vous accordez aux personnages, peut-être devrait d'ailleurs. Devrait-on dire aux personnalités, euh, je les nomme, j'en nomme quelques-unes. Coco Panache, Totoche, Lisette, Billy, Fritzi, Jo, Allumette et les derniers venus, Manu et Nono. On ne voit pas les participants, mais je suis sûre que leur simple évocation réjouit les habitués. Alors, au gré des années, les uns et les autres arrivent, reviennent, dans des histoires à l'humour subtil et tendre où l'amitié, les émotions tiennent une place de choix dans un univers doucement décalé plein de fantaisie et de réconfort, je trouve <rire> Alors, dans une brochure ces brochures que l'on connaît bien hein, tout sur votre auteur préféré édité par l'école des loisirs que vous pouvez euh, obtenir sur demande, qui sont disponibles dans les librairies, sur demande par mail ou bien en PDF sur le site de l'École des loisirs. Katerina, vous revenez notamment sur votre parcours euh, au travers de différents jours. Euh, le premier est un souvenir douloureux, puisque c'est le jour où vous avez tué votre petit lapin. Mmh. Et il s'achève ce parcours sur… Euh, plein de promesses puisque euh, il s'achève sur le jour où Billy passera à la télé. En passant <rire> par euh, le jour euh, où vous avez eu votre fils Paul avec lequel vous êtes euh, littéralement tombé en amour pour la littérature jeunesse. Oui. Alors on dit souvent de vos livres qu'ils sont parfaitement enfantins. Je crois que ça veut dire que à la fois ils mettent en scène un esprit d'enfance et qu'ils s'adressent magnifiquement aux enfants, à leur hauteur, comme on dit, mais bon, ça ne veut pas dire en dessous, mais véritablement à leur côté. J'avais envie de vous demander quel est votre rapport alors, général à l'enfance Mon rapport général à l'enfance je, euh, je crois que j'ai gardé une, une assez grande connexion avec l'enfant en moi, Mm. Euh, je suis d'une grande famille, on était cinq enfants, donc euh, euh, moi j'étais une des aînées. donc j'ai eu des, petits, des petites sœurs et euh, il y avait toujours beaucoup d'enfants euh, dans notre maison, enfin, il y avait les enfants des voisins, tout ça. Et euh, euh, je pense que je garde très bon de très bons souvenirs de ma petite enfance. Et, euh, quand j'ai eu un fils, euh, bon, j'avais bien sûr un peu oublié tout ça, je grandi. Et puis quand j'ai eu un fils assez tard, euh, j'avais déjà 35 ans, tout ça m'est revenu, tous ces souvenirs. C'est comme si cette connexion s'était refaite et ça m'a apporté une grande, grande joie. Et, euh, et on avait un, un plaisir intense de, euh, en, en lisant des livres qui nous plaisaient à tous les deux. Ça, je trouvais ça assez extraordinaire de pouvoir avoir un sorte de plaisir littéraire avec un, un enfant de trois ans. Et euh, euh, c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là, avant je faisais de la peinture, j'ai longtemps fait de la peinture, Et euh, mais j'ai toujours aussi écrit des histoires pour, pour le plaisir, j'ai toujours aimé inventer en fait. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de faire des livres pour les enfants. Et euh, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'enfance qui, qui m'attire énormément, c'est euh, le fait que les enfants sont encore si ouverts. Ils n'ont pas encore tous ces a priori, ils ne savent pas le comme il faut. Euh, ils sont pleins d'enthousiasme et d'amour. Euh, un peu fragile aussi. Enfin, je sais pas. Je, je, euh, quand on écrit pour les enfants aussi, on a affaire à, à des, des êtres qui ont encore toute la vie devant eux. Euh, donc, euh, je sais pas. C'est comme si on n'allait pas leur gâcher leur plaisir. Enfin, je ne m'imagine pas écrire des histoires qui se finissent mal, par exemple. Ou, ou des choses un peu déprimantes. Euh, euh, C'est une sorte de, de positivisme qui me va très bien, en fait. Peut-être parce que, justement, j'ai une petite tendance angoissée, comme ça, mais, euh, enfant aussi. Donc, je pense que ça, ça me va très, très bien d'être dans cette attitude très positive. Mais votre... votre description des enfants est, est aussi une très bonne description de vos personnages euh, qui ne savent pas exactement comment il faut faire, qui sont un peu fragiles mais aussi euh, très ouverts je précise juste que euh, vous êtes né aux Pays-Bas euh, et que vous y vivez donc euh, aujourd'hui je le disais, vous êtes en direct euh, d'Amsterdam euh, mais que à ceux qui s'étonneraient de votre français parfait <rire> non, <rire> euh, non, ça, euh, ça fait longtemps que je <rire> pas parlé français oui, <rire> j'ai moins voyagé il est parfait euh, C'est que vous avez vécu donc, toute, toute votre enfance et votre, votre adolescence euh, en France. Oui, oui euh, j'étais au lycée français. Euh, enfin, petit, petit, enfin, moi, en fait, je me suis, euh, suis remarquée quand je suis arrivée aux Pays-Bas. Enfin, quand on habitait en, en France, c'était la famille hollandaise on se sentait un peu hollandais, comme ça, et avec nos habitudes de, de nordique. Et puis, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, à 18 ans, je me suis dit « oh là, mais je suis beaucoup plus française que je pensais ». Donc, en fait, je suis un peu... j'ai récemment quelqu'un a dit que j'étais une auteure franco-néerlandaise, voilà, voilà c'est ça. <rire> mais on en reparlera, parce que je me demande si cette double nationalité, double identité, se retrouve pas quand même, y compris dans la construction de, de vos livres alors, euh, en ce mois de, de septembre, donc je l'ai dit, euh, la, la brochure « Tout sur votre auteur préféré euh, » euh, apparu, mais aussi deux de nouveautés et surtout euh, le retour de Billy, très, très attendu de, de ses lecteurs attentionnés, et puis euh, la série Manu et Nono. Alors, on va parler de ces nouveautés, mais on, on, on va parler en général de votre travail de votre manière de faire euh, on peut peut-être commencer par euh, par une lecture vous entendre lire euh, donc le le dernier album de que voici alors je vais essayer de voilà bien le montrer euh, à l'écran voit bien on va, on va essayer de, euh, de partager euh, euh, les premières pages et de vous écouter lire ses premières pages. Oui, c'est ça, je ne lis pas entièrement, je lis euh, le début. « Billy et le mini-cheval »« La montagne brille sous le soleil du matin. Billy, rêveur, regarde un oiseau planer dans le ciel. Il se tourne vers son père. « Papa, tu n'as jamais envie d'aller très, très loin. »« Très loin ?» oh, rigole son père. « Avec nos petites pattes de hamster, il vaut mieux oublier. » ou prendre le train. Et moi, j'ai envie d'aller tout en haut de la montagne, dit Billy. Oui, bien, bon courage, dit son père. En plus, il va pleuvoir. Je le sens à ma moustache. Elle frisotte. Billy, attends, il faut image 2. J'arrive, j'arrive. Hein <rire> Voilà, ça sera mieux. Ça, c'est la première. Voilà. Vous imaginez qu'il va partir, peut-être Billy part à la recherche de son ami le verre de terre. Ah, le voilà. Jean-Claude, tu viens avec moi escalader la montagne Jean-Claude fait l'amour. Euh, la montagne, c'est loin et c'est fatigant. Je te porterai, dit Billy. Ah, dans ce cas, souris Jean-Claude. Allons-y. On Je change de page. C'est changé. Ça, ça vous donne autant de regard Et Non, c'est pas encore changé. Ah si, pardon, pardon. Excuse-moi. Jean-Claude a raison. L'escalade est dure. Billy peine de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux être lourd Soudain, Billy dresse l'oreille il entend un drôle de bruit. « Écoute, Jean-Claude, on dirait des sanglots. Il y a quelqu'un là qui pleure. »« Bonjour, dit Billy. »« Bonjour. Pourquoi tu pleures ?» demande Jean-Claude. « Tout le monde se moque de moi, » renifle le mini-cheval. « Parce que je suis petit. Je suis le plus petit cheval qu'on ait jamais vu. » Ah, C'est vrai, Billy. Tu es pas plus grand qu'un chat, mais tu as l'air fort. Tu veux bien que je monte sur ton dos euh, Avec plaisir, dit le mini cheval. Euh, moi aussi, demande Euh Ben oui, toi aussi. Comment tu t'appelles Demande Billy. Je n'ai pas de nom. On m'appelle toujours Minus. Hmm, pas génial. Quel nom tu aimerais « Farouk !» dit le petit cheval sans hésiter. « J'aimerais bien m'appeler Farouk. »« Farouk !» Billy rayonne de bonheur. « Avec toi, on peut aller partout, tout au long de la montagne, au bout du monde. Yahoo »« Yaou! Mais soudain, il commence à pleuvoir. D'abord quelques gouttes, puis beaucoup de gouttes, et bientôt des trombes d'eau tombent du ciel. Les éclairs et le tonnerre arrivent un peu en retard, mais les voilà aussi. Oh là là, il faut s'abriter, crie Jean-Claude. Regardez là, il y a une porte. Pili frappe à la porte. Bonjour, madame souris, nous... Euh, entrez, entrez vite les enfants, dit la souris. Quel déluge Pili et Jean-Claude se faufilent dans la maison. Mais, pour la première fois de sa vie, le minuscule petit cheval est trop grand, trop grand pour cette maison souris. Billy secoue son chapeau et retourne dehors. « Merci beaucoup, Madame Souris, mais je vais rester avec mon ami le cheval. »« Tu es sûr demande Farouk. « Sûre et certain, » dit Billy. « On ne va quand même pas te laisser tout seul, » ajoute Jean-Claude, après une toute petite hésitation. « Vous êtes bien brave, » dit Madame Souris, en jetant un œil au ciel noir. Billy, Farouk et Jean-Claude se mettent en route. Mais Billy ne reconnaît rien avec ce rideau de pluie. Où est la maison Maintenant, le vent se lève. C'est un véritable ouragan. Ah Jean-Claude est emporté. Le vent le fait tournoyer comme un insecte avant de le jeter à terre. Voilà, Merci. on s'arrête là. Merci beaucoup, mais oui au lecteur de Retrouver Billy en, et le mini-cheval en librairie, de continuer de, de, de voir ce qui va arriver à ce cher Jean-Claude. Merci beaucoup, Caterina. C'est une lecture aussi délicieuse qu'expressive et, et drôle. On retrouve finalement, je me disais, en écoutant ce, ce, cette cette première partie de, de l'album, qu'on y retrouve absolument tout. C'est un condensé de, de, de, de votre travail sur le dialogue, l'humour, sur les noms. Euh, sur ces on pourrait les appeler peut-être des anti-héros euh, et puis euh, toute euh, toute cette subtilité euh, du texte moi j'aime beaucoup quand euh, euh, après une toute petite hésitation ah oui. <rire> et ça on le retrouve aussi beaucoup euh, dans dans vos livres euh, Peut-être, euh, alors, donc, je le disais, Billy, c'est une, euh, une série qui est née euh, il y a plus, un peu plus de dix ans maintenant. Oui, euh, c'est déjà. Oui, Est-ce oui. que vous voulez euh, revenir pour nous sur, euh, sur la jeunesse de, de cette série Alors, je peux montrer d'ailleurs le, le tout premier, parce que je crois qu'il est euh, assez évocateur, justement, de, de cette genèse. Bon, il fait haut oh, les pattes, le premier on le voit ou pas Oui, il faut peut -être... Oui. Ouais. Pas en grand, mais on le voit. Je, oui. je, on va le voir en grand. <rire> voilà. Euh, mais À l'époque, j'avais euh, euh, envie d'écrire euh, un livre euh, qui s'adresse vraiment aux garçons. Parce que je trouvais que. Euh, que Moi-même, j'ai un fils et, euh, et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de livres. Euh, Jolie, psychologique, enfin, je sais pas, euh, délicat. Et ça manquait un peu d'aventure pour les garçons. Euh, et, euh, et là, j'ai carrément introduit une arme à feu. <rire> si, si, là, si c'est a... vraiment le, le, le cliché de l'aventure <rire> entre guillemets pour les garçons. Il y a bon. des cow a... Oui, mais bon, c'est un livre très pacifiste en même temps. Quand même. Oui, mais le euh... cas est très sain psychologiquement aussi. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> mais il bon, euh... y a cette image hilarante. Oui. Voilà. C'est quand même une aventure. Tous les Billys sont comme ça. Ce sont des aventures. C'est dans le Far West. Donc il y a les grands espaces. Il le... enfin, moi, j'ai vu énormément de westerns quand j'étais petite à la télévision. Enfin, énormément. J'en ai vu. Et euh, c'était à peu près les seuls films qu'on voyait. Je pense que ça m'a marqué. Après, j'ai fait de l'équitation. Je sais pas, je, il y a quelque chose avec le, les westerns, le far west, qui, qui que j'aime beaucoup. Je pense que ces grands espaces et cette liberté, c'est possible. On peut aller loin, en effet. Et, euh, donc, je, je voulais faire une, un livre pour les garçons et je cherchais un, un héros. Et à cette époque-là, j'étais passée dans une école à Visé, en, en, en Belgique. Et la classe voulait inventer une histoire avec moi, tous ensemble, ce qui est toujours assez compliqué en fait. Euh, parce qu'il faut se mettre d'accord à 25. Euh, mais finalement, euh, euh, les enfants étaient tombés d'accord pour un personnage principal, euh, un agent secret qui s'appellerait Mister X. Et euh, alors je me demandais, mais qu'est-ce que ce sera comme animal Parce que j'avais dit, on fait avec une histoire avec des animaux. Alors, je m'attendais à, à un tigre ou un lion ou un, je sais pas, un crocodile ou un chien même. Mais non, finalement, il y quelqu a quelqu'un un dit, mais j'aimerais bien que ça un hamster. Tout le monde était d'accord. <rire> je trouvais ça tellement touchant finalement, Mr. X, c'était un petit hamster. Alors, quelqu'un a venu le dessiner. Et puis, je ne sais pas, ça m'a accompagné cette histoire. Après, je me suis dit, il me faut un héros. Euh, euh, de, un vrai héros d'aventure, mais finalement, je vais prendre un petit hamster, moi aussi, pour le contraste, c'est un tout petit animal, euh, euh, ouais, enfin, un peu euh, sans, sans défense, presque, avec ses petites pattes comme ça, et puis qui, qui doit euh, assumer le, le rôle du, du héros. Euh, voilà, ça me plaisait bien. Bon, et puis après, Jean-Claude est apparu euh, assez rapidement parce que, bon, dans ce livre, euh, euh, Billy doit s'exercer à dire haut oh, les pattes d'une voix de brodure. C'est son père qui lui demande de faire ça pour s'exercer à devenir un bandit comme lui. Euh, et euh, Billy se dit, bon, je d'accord, pourvu que ça ne m'attire pas d'ennui, je vais essayer sur euh, un tout petit animal, euh, tiens, un verre de terre. Euh, Est-ce que je... J'ai dit, qu'est-ce qui serait drôle euh, à qui on peut dire oh, les pattes euh, Pour commencer, peut-être un animal qui n'est pas de pattes du tout. Et euh, d'une certaine façon, après, euh, c'est devenu un duo, parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Euh, il aurait pu devenir un duo avec Josette, qu'il rencontre aussi dans l'histoire, mais en fait, c'était plus Jean-Claude. Et ça, je ne sais pas pourquoi exactement. Je sais pas ce se ressemble moins aussi. Ils sont. J'aime bien les duos très différenciés. Les duos un petit peu improbables comme ça. Lui, il habite sous la terre en plus. Ça ajoute du charme, je trouve. qu'il faut toujours aller le chercher dans un trou. <rire> voilà. Donc c'est parti comme ça en fait. Ça, c'est tout ce que tout ce que vous nous racontez là, c'est un, un petit peu un art du décalage en fait. Et il y, y a vraiment un travail auquel je suis très sensible, c'est le, le travail des noms. Et là, je trouve que sur ces deux personnages, c'est assez emblématique parce qu'on a à la fois les noms qui collent très, très bien au personnage. Billy, euh, voilà, c'est Billy, ça évoque euh, le western, c'est une petite consonance américaine. Enfin, il y a tout Billy dans son nom. Et alors… Euh, par contre, c'est <rire> inattendu d'avoir un verre de terre qui s'appelle Jean-Claude, surtout quand on précise que son petit frère s'appelle Digné, <rire> euh, qui sont quand même des, des prénoms masculins très très marqués d'une certaine époque. Ouais. Euh, et en fait, on a, on a beaucoup de ça. Quoi. -à même dans, dans ce que vous avez lu euh, tout à l'heure de, de Billy et le mini-cheval, Alors j'adore d'ailleurs que le mini-cheval ne soit pas un poney, c'est un mini-cheval, et euh, donc à la fois on tout le monde l'appelle Minus, mais mais lui, il rêve d'être appelé Farouk, qui est, qui est quand même un nom... Un, c'est un, un nom plus euh, chlac, euh, non oui. comment, comment vous travaillez ces, ces, ces, ces noms de personnages et Parfois, ils, me, ils, ils sont évidents tout de suite, euh, comme Totos, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours tout de suite eu ce nom dans la tête, et c'est resté. Et, et parfois, je, je cherche assez longtemps, j'ai les livres aussi avec tous les prénoms, Jean-Claude aussi c'était assez facile, euh, parce que euh, ça m'était venu à l'esprit, c'était tout de suite aussi, euh, je me dis, ah oui, bon, c'est ça. <rire> euh, un nom bien ringard, comme ça. <rire> Lily, c'était plus difficile, euh, et c'est un peu dangereux aussi, les noms anglais comme ça, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça, quelle ambiance ce nom a dans les pays anglophones. C'est une chose qu'on qu n'apprend pas, en fait, on ne sait pas. Mm. Je me rends compte même les prénoms hollandais, moi je ne sais pas, pourtant je n'ai pas ici depuis longtemps, mais le, le, le sens du prénom, c'est faut vraiment avoir grandi quelque part pour, pour l'avoir, je pense. Et moi, euh, bon, pour Billy, je cherchais un nom court, un nom de cow-boy en fait. Euh, euh, voilà, euh, donc c'est comme ça. Parfois ça, ça vient tout seul et parfois je me pose la tête, je cherche dans les livres. Je... <rire> Euh, dans les livres de prénoms, c'est bien, il y en a des centaines. Euh... Et est-ce que, donc, quand vous avez cette, cette idée que vous travaillez d'abord avec les enfants et puis que vous commencez à faire ce, ce personnage de Billy, cette ambiance euh, aussi qui est importante le, le, de définir euh, l'ambiance, est-ce que à ce moment-là vous savez que, que vous êtes en train de faire une série euh, Non. Euh, ouais. Non, non, non, pas du tout. Je, euh, quand j'ai fait celui-là, je ne savais pas du tout. Non. Et donc, non, c'est juste qu'il a eu vraiment beaucoup de succès, alors ça m'a donné envie d'en de, faire un deuxième, et puis, euh, puis voilà, comme ça, un troisième. Il n'y a pas le nom Billy non plus dans le titre, mm. donc on ne voit même pas que c'est un Billy, en fait. Enfin, on le voit à l'image, mais pas, dans, pas au titre. Et alors euh... Après, on a vraiment la construction. Alors c'est à partir du deuxième qu que, que, oui. vous que ça devient de ce fait une série, sans doute sans savoir combien il y en aura en tout. Mais oui. euh, et à partir de là, vous, euh, vous travaillez des, des, des petits clins d'œil. C'est l'idée de la série, c'est de se dire on crée une connivence avec euh, le lecteur et donc on va. Euh, on va lui donner des petits signes pour lui dire qu'on est en complicité Oui, voilà, des petites habitudes comme ça, pour ceux qui connaissent. Euh, moi, je pense que j'aurais beaucoup aimé ça, enfant. Je beaucoup… Te, euh, euh, je précise juste que ce qu'on voit à l'écran, c'est oui. euh, un petit montage… Oui. Et de, de ce qu'on appelle de manière savante les incipites de, de Billy, à savoir la, vraiment la première page, le, le, le tout début, ce sont systématiquement les premières images où Billy avec avec son papa et, et son papa qui en, en fait lui donne plus ou moins volontairement la mission du jour. Oui, voilà, il y a toujours une petite discussion avec le père. Euh, la première image, on le voit montrer, le, un, euh, Billy cherche un trésor, il a trouvé cette carte de trésor. La deuxième, il annonce que c'est son anniversaire, pendant que son père, qui avait un peu oublié, est en train de cirer ses bottes. La troisième, c'est euh, le lasso. Donc, il, il parle du lasso, du, du lasso du père de Billy. Euh, là, c'est Billy et le gros dur. Le père s'inquiète parce qu'il y a un, un gros dur qui s'est installé. Euh, après, c'est... Euh, Cheval fou, donc elle parle des Indiens qui habitent de l'autre côté de la montagne. Ah non, là c'est le gros dur, hein, oui. Euh, alors ça c'est quoi? <rire> alors, bon, bon, bref. <rire> acheter, voilà, ça c'est vraiment le... C'est le, le dernier. Qu'on a vu, euh, qu'on a oui. vu. Donc ça c'est une manière d'accueillir en fait le, le lecteur dans... Dans, alors, à la fois, si c'est le premier qu'on ouvre, on ne le sait pas, mais euh, si c'est euh, le deuxième ou le troisième, on sait que oui. euh, on retrouve un motif, en fait. Oui, voilà. Oui. Et alors, ce qui est très apprécié aussi, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on a, on a donc euh, cette complicité qui se fait à chaque fois au début, dans les premières pages de, de Billy, des, des albums de Billy, et puis euh, dans, dans, les euh, dans les dernières pages... Oui, là, on doit voir très mal sur un téléphone, je pense, mais on les voit toujours griller des noisettes en fait. Voilà, Ils sont toujours ça. en train de manger des noisettes. C'est une sorte de repas, à la fin, tout s'est bien terminé et on, on termine par un, un repas de noisettes grillées. Alors, je... Et il y a aussi toujours Jean-Claude qui parle la bouche pleine. Voilà, j'ai vu sur Facebook un petit commentaire euh, sous l'annonce de la rencontre de quelqu'un qui, qui disait qu'il appréciait grandement ce moment où, où Jean-Claude va, va parler la bouche pleine et où le lecteur à voix haute va être obligé de, de faire ce oui. petit exercice. <rire> il y, <rire> y en a enfants... un où, où, où je ne l'ai pas fait, c'est le cheval fou, et à chaque fois les enfants me proposent des phrases qu'on va mettre. Eh bien, en fait, il faudrait en ajouter une quand même. Parce que est que c'est une série qui continue à se, à se construire euh, avec les lecteurs Avec les lecteurs, tu veux dire euh... Avec les enfants, dans, dans des... Que, euh... On continue à avoir des, des échanges avec les lecteurs euh, avec... Mais oui, mais euh... là, ces derniers temps, n'ai pas vu beaucoup de classes, mais... Euh, mais je reçois des courriers, d'ailleurs, et, euh, et aussi des demandes, par exemple... Euh... Euh, je, on me demande souvent si, si le Gros-Dur ne peut pas revenir. <rire> ça m'amuse, le retour du Gros-Dur. Euh, je vais y penser. Euh, et puis euh, aussi, euh, il faudrait aller voir un peu dans la maison de Jean-Claude. Je crois que c'est aussi important. Et on me demande souvent aussi euh, euh, où est sa maman. Alors ça, c'est oui. délicat euh, parce qu'il n'a il pas de maman. Alors je, euh, J'ai une réponse assez radicale. Euh, je je dit qu'elle est morte quand il était tout petit. <rire> et bon, ça arrive euh, chez les animaux. Euh, ça c'est aussi l'avantage, ce sont des animaux, c'est quand même moins grave que chez les humains. Tout est un peu plus léger et euh, on sait tout de suite que c'est un monde de fantaisie. Alors, en fait, que les quand même les enfants plongent vraiment dedans, euh, euh, pour eux, c'est presque des histoires vraies. Ça dépend un peu de l'âge, mais il euh, m'est arrivé qu'une petite fille me, me demande euh, « Mais elle voit bien, Lisette, que tu écrives sur elle ?» Et euh, c'est pourrait bien que pour elle, ce sont des histoires vraies, en fait. Oui, ça, je trouve ça intéressant de rappeler aussi à quel point euh, la présence des animaux dans les livres pour enfants est et touche quelque chose de très particulier chez, euh, chez les enfants, qu'est ce lien à l'animal, qu'est ce lien au oui. personnage. Euh, mais cela étant, parfois, il y a des albums, c'est ça que je, ça, je trouve ça vraiment euh, épatant, parce que parfois, on a des personnages humains, comme dans Bonjour le Monde ou le personnage d'Allumette, et alors là, en fait, les humains euh, sont vraiment euh, en proximité et, et le, les, vraiment les alter-égaux de, euh, des animaux, c'est ça qui est... Oui qui est assez étonnant. Oui, c'est vrai que il euh, y a toujours aussi un animal dans les parages qui, qui, euh, qui parle aussi. Donc, euh, euh, et dans Allumettes, il y a même un caillou qui, qui parle. C'est des livres un petit peu animistes, comme ça, il y a parfois un nuage qui se mêle à la discussion. Où, euh, et j'aime bien cette idée de, de, de, de, de former un tout avec le monde qui nous entoure. De, euh, avec la nature en fait, euh, je ne pas parler avec un bus peut-être, je suis réfléchie tout d'un coup, je me demande si... Non, je ne crois pas, mais peut-être, oui, <rire> avec un, un objet, euh... je ne sais pas, non, euh, mais euh, oui, j'aime bien ce, euh, cette symbiose avec le... et puis qu'il n'y ait pas cette hiérarchie l'humain euh, tout en haut et, et les animaux loin derrière. Et d'ailleurs, même pas de hiérarchie dans, dans le monde animal non plus. La fourmi peut aussi bien avoir son petit caractère que, que le chameau. Ou de, oui, voilà, il n'y a pas de, de sous-espèces. Oui, ça c'est très, très marquant. Tout le monde euh, a des relations avec toutes sortes, y compris il y a aussi la place quand même des, des objets. Ou, ou, ou de certains, voilà, par exemple les chaussettes. Oui, les chaussettes. <rire> oui, c'est drôle, j'ai quelque chose avec les chaussettes, et, euh, et les chaussures aussi, et euh, les manteaux. Mais tout ça est très enfantin, enfin, les chaussettes, les chaussures et les manteaux en, à l'école maternelle, c'est très présent, je crois. Oui, oui voilà. Oui. Mais il y a aussi un, un livre de Gogol que j'avais lu, euh, Le manteau. Enfin, c'est important un manteau, je veux dire, aussi quand on habite dans le nord, le manteau c'est quand même c'est la maison qu'on emporte quand on va dehors. Enfin, je sais pas. Avoir un bon manteau, c'est ça euh, euh, quelque chose de très euh, archaïque. Enfin, je sais pas, de, de, de très basal. C'est un mot français, ça basal, ouais, basique. Bah, oui, c'est basique, mais pas exactement. <rires> Oui, c'est la base, quoi. Le manteau, oui, c'est la le base. c'est important. Le manteau. <coughs> J'ai pas le. J'avais une image de Toto, justement, parce que ça, c'est le, c'est le. Oui, il oui, Fait le porte manteau. Voilà. C'est ça. Ça devient, c'est-à-dire l'importance du manteau devient euh, le, le, le, le, la base, justement, d'une histoire, en fait. C'est-à-dire faire le, oui. faire le porte manteau pour pour s'occuper du manteau, parce que le manteau, effectivement, c'est important. Oui. Oui, c'est une idée qui m'avait plu, euh, euh, parce que c'est tout simple, c'est un peu bête, comme ça, faire le porte-manteau, c'est-à-dire porter le manteau, en fait, pour pas qu'il traîne par terre. Et, euh, et en fait, j'avais abordé toute cette histoire autour de ça. Et euh, euh, j'aime bien, c'est quand, quand, quand j'ai une idée comme ça qui, euh, qui, euh, qui a une grande simplicité et... Euh, et qu'on peut comprendre facilement, mais qui est quand même bien décalé. Parce que, euh, bon, euh, pendant qu'il fait le porte-manteau, il se met à bavarder, ce qui est, <rire> ce qui est assez incongru pour un porte-manteau. Et ça dérange beaucoup la, la taupe qui, euh, qui dit ben « Non, alors je préfère encore que accro accrocher mon manteau à une chaise. <rire> » Voilà, donc, euh, finalement, ça ne se passe pas très bien. Cette expérience. Oui, là, il fait pour le porte-manteau chez Lazare, par contre, qui lui est très enthousiaste. Là, c'est son ami. Oui, oui mais bon, ça va quand même, euh, il va quand même <rire> tomber par terre et tout, mais, mais là, pour le moment, ça va très bien. Il, euh, il fait le manteau pour Lazare. Oui. Je faisais ouais. ces dessins, euh, à, je pense, changer de technique. Là, c'est joli comme ça à l'écran, je trouve tout d'un ouais. coup. <rire> Je faisais les lignes avec des pinceaux, un petit pinceau avec de l'encre sépia, comme ça, ah, et, puis, euh, et puis les couleurs avec des encres beaucoup et un petit peu de gouache. Ça donne une image plus douce Oui, c'est le sépia qui est, qui est beaucoup plus doux que le noir, bien sûr. Je oui. vais peut-être refaire un peu plus sépia. Bon, oh, bah c'est... <rire> pour tout le monde en fait, cette ronde. Ça sert à quelque chose pour moi aussi. Voilà, on peut aussi euh, on peut montrer. Euh... Mais là aussi, c'est ce même uh, trait au, au pinceau. Mm. Ça, c'est um, uh, la chaussette verte de Lisette. Bien, uh, Il y a toujours. J'aime bien dans les histoires qu'il y un moment super triste. Je ne sais pas, c'est un moment que j'aime beaucoup dessiner. Quand, quand tout va mal. Euh, là, par, par exemple, on s'est moqué d'elle, rien ne va plus, et même la fleur est cassée oui. derrière, le, le paysage <rire> partitif. <rire> oui, et, euh, et son, son air euh, triste, j'aime bien. Mais c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, je trouve, dans, dans vos histoires, c'est que... À la fois, vous le disiez, c'est une fraternité, c'est être tous ensemble au même niveau. C'est aussi très très souvent surmonter donc des épreuves parce qu'il y a toujours un moment ou de tristesse ou de danger. Oui. Et euh, en même temps, rien n'est rien n'est évident, rien n'est appuyé. C'est ce que je disais tout à l'heure avec. Euh, le, le petit moment d'hésitation euh, avant de se courir ou de, de sortir, c'est-à-dire il y a toujours cette, cette on, ce sont des personnages qui sont, euh, qui, qui, qui peuvent aussi avoir leurs faiblesses, c'est-à-dire ce sont, ce sont oui, sûr, vos ouais. héros, mais souvent vos héros ont aussi euh, leur euh, leur petite faiblesse, mais qu en tout cas quand il s'agit d'entraide de, ou de solidarité, il les surmontent très vite. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai, ils peuvent compter les uns sur les autres. Enfin, les personnages principaux, parce qu'à côté de ça, il y a les méchants parfois. Et ceux-là, ils sont à part, on ne les laisse pas trop gâcher l'ambiance trop longtemps, mais euh, euh, parfois, ils sont à un danger. Oui. Et j'aime bien ces, ces relations d'amitié, comme ça, très… Euh, sont, je ne sais pas si elles sont véridiques, mais elles ne sont pas parfaites, ne sont pas des amitiés parfaites. Euh, c'est vrai que les, les personnages… Sont parfois pas d'accord, ils se chamaillent enfin, ou alors ils se moquent un peu l'un de l'autre, comme ça, ça c'est assez direct et c'est aussi parce que j'utilise beaucoup de dialogue, donc dans leur manière de parler aussi, et euh, mais euh, j'ai vu quand, quand j'ai travaillé pour la série qui se fait pour, pour la télévision, euh, on m'a demandé d'écrire une Bible littéraire, enfin de participer à la Bible littéraire. Et c on, on doit essayer d'indiquer tout, toutes les caractéristiques d'une série euh, et aussi des personnages. Et il euh, y a des choses qui me paraissaient évidentes, mais qui ne sont pas en fait que ce qu'il faut vraiment dire. Euh, par exemple, euh, j'aime pas du tout qu'il y ait des histoires de mesquinerie. Je ne supporte pas... Je, euh, je dis, mais non, ça ne va pas dans mes histoires, il faut enlever ça tout de suite. Et, ou des histoires de, de jalousie, enfin une sorte de jalousie qui porte au calcul, des choses comme ça. Euh, ils peuvent être jaloux et le dire, hein, j'aimerais bien avoir comme toi mais, mais pas une jalousie euh, frustrée qui porte un calcul pour se venger, enfin des choses comme ça. Euh, et je sais que ça existe, bien sûr, et que c'est ce genre de relation... Euh, ce genre de sentiments sont, existent, mais, mais je ne les veux pas dans mes histoires. Et, euh, et donc, en fait, j'écris un peu le monde comme j'aimerais qu'il soit. Mais alors, qui n'est pas non plus un monde idéal, parce que, non. Là, par exemple, il y a quelque chose qui, qui revient aussi souvent dans vos livres, c'est la place du mensonge. Ah oui oui. Alors dans le cahier des charges, ça donne quoi ça, le, le, le mensonge <rire> Non, c'est compliqué, mon rapport au mensonge. <rire> euh, j'ai beaucoup menti dans ma vie. Euh, euh, après, j'ai essayé d'arrêter. Mais c'était aussi euh, une sorte de fantaisie, euh, toujours imaginer que si tout ça pourrait être mieux, ça aurait pu être mieux, et toujours en rajouter. Et... et euh, et je trouve pas ça si grave que ça, finalement. Le mensonge a très mauvaise réputation. Euh, mais bon, il y a, y a toute un, une zone grise entre le mensonge et la fantaisie, comme ça, et le... Euh, ça dépend si c'est vraiment pour atteindre un but ou, ou si c'est juste pour le plaisir de la belle histoire. Il quand même des différences, comme ça. <rire> Oui, c'est. Alors, je renvoie euh, ceux qui nous, qui nous regardent ce matin vers, euh, vers le livret, donc euh, tout euh, sur votre auteur préféré, parce qu'on on comprend vraiment très finement votre histoire. avec euh... Alors, le mensonge, effectivement, ce ne serait même pas forcément le bon mot, parce que c'est vraiment la fabulation. Oui, plutôt la fabulation. Dire, en fait, de. Voilà, d'être porteur d'un récit étonnant. Euh, oui. J'aime beaucoup cette notion de zone grise parce que c'est vrai que ce serait très difficile. On ne pourrait pas dire qu'il qu n'y a, a, a bien sûr aucune morale, mais ce n'est pas non plus amoral dans, dans vos histoires l'usage du mensonge, mais, mais c'est vrai que c'est assez prégnant. On a même le titre « Lisette et le gros mensonge en ». Fait, oui. Oui. Très... oui, dans « Lisette et le gros mensonge », Lisette et, et Bobby, Essayer euh, de, de mentir, mais vraiment pour s'amuser, c'est vraiment un jeu. Et moi, je, ça m'est arrivé de le faire aussi. Euh, mais même encore à, à, à plus de 20 ans, j'allais dans un café et on me demandait qu'est-ce que tu fais Je suis assistante dentiste. Enfin, des choses comme ça, mais vraiment pour m'amuser. Et euh, mais ça marche, mais si on raconte des détails et tout, euh, après on a une discussion sur l'assistante sur dentiste. Mais bon. Après j'ai décidé d'arrêter parce que c'est quand même c'est c'est euh, un peu un jeu dangereux de, de raconter des bobards <rire> plus dangereux qu'amoral. Oui. Et euh, ce, que, ce, qu ce, ce que vous disiez sur le l'égalité le, entre entre les personnages ça évoque aussi c'est il y a énormément d'amitié, on pourrait dire d'amitié élective, c'est-à-dire on se choisit ses amis, mais on choisit à ce point ses amis que ça devient quasiment une nouvelle famille. Par exemple, dans Billy, même si le papa est toujours là au début, et à la fin, et ce qui donne un cadre extrêmement réconfortant, je trouve, mm -hmm. euh, le, le, le, le cœur de, de, de, des albums de Billy, c'est quand même, euh, voilà, c'est les copains, c'est Jean-Claude, est-ce et, et fa... que la vraie famille, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle, celle qu'on qu qu se choisit au gré des rencontres Oui, oui c'est vrai, c'est euh, euh, très, très fort l'amitié, c'est... Euh, euh... En effet, c'est exactement ça, ce sont des amitiés, des amours choisis euh, et on dit toujours à la famille, c'est ce qui reste. Mais il y a aussi des amitiés qui restent, mais il y en a qui passent bien sûr, et, et, mais euh, c'est une des choses les plus merveilleuses je trouve dans les rapports humains, c'est les amitiés, je les rencontres. Et, euh, et, et on peut devenir ami avec quelqu'un de, de très différent de soi. Alors que la famille souvent ressemble, en tout cas, ils sont du même milieu, ils parlent la même langue, ils, sont, ils ont un peu la même histoire. Tandis que les, les amis, surtout les nouveaux amis, peuvent être tellement différents. Et, euh, et je trouve ça assez extraordinaire, ces, ces relations d'amitié. Et... Euh, euh, je pense que c'est bien d'en parler aux enfants parce qu'on peut leur parler d'amour aussi mais bon, ils sont encore trop petits pour ça ils, sont, euh, ils ont de l'amour mais c'est plutôt pour leurs parents voilà. mais l'amitié, ça peut commencer très très jeune alors ces amitiés entre deux, des êtres très très différents, euh, parfois, parfois donc on le disait parce qu'ils appartiennent à des espèces différentes, mais aussi parce qu'ils ont des, des caractères très différents, c'est un peu le cœur de, euh, oui. de, de la série euh, « Manu et Nono euh, ». On oui. peut peut-être euh, avoir une, une petite lecture de, de, de l'un des derniers euh, uh, tomes de, de cette petite série, donc, qui est chez Moucheron, euh, et, qui, euh, et qui vous donne, euh, là je trouve, un équilibre intéressant entre, entre le texte et l'image parce que euh, euh, c'est très très équilibré. Alors on, va, on va vous écouter et puis on va, on va en parler. Il ouais, faut peut-être dire que c'est est une collection qui, euh, qui, est, euh, qui a été euh, conçue spécialement pour les lecteurs vraiment débutants. Donc, il y a des gros caractères, beaucoup d'illustrations. et euh, et Véronique Carité de l'École de loisirs m'a demandé si, si je voulais écrire pour cette collection. Et euh, j'ai dit oui tout de suite. Me, moi, j'adore ce sort de défi d'arriver de, de, à écrire des, des choses euh, intéressantes, euh, drôles, enfin, je ne sais pas, sympathiques, avec très, très peu de moyens, donc on a vraiment très peu de textes. Euh, Il faut bon, qu'ils déchiffrent, mais euh, c'est quand même pas des grandes pages de texte contrairement aux mouches qui sont plus élaborées et euh, mais en même temps c'est pas comme un livre d'images où il y a beaucoup de texte aussi euh, euh, parce que euh, l'enfant va déchiffrer lui-même. Enfin, il faut une grande simplicité. C'est euh... vraiment ce qu'on appelle les premières lectures. C'est vrai que la collection, oui. elle était déjà identifiée comme une collection de premières lectures, mais là, c'est vraiment les lecteurs débutants. Oui. Euh, et donc, c'est vrai que c est, c est, du coup, ça pose des contraintes, mais euh, bon il semble que ce soit des contraintes qui. Enfin, en tout cas, je trouve qu'ils qu qu conviennent bien à votre manière de faire. Oui, moi, On ça va peut-être se donner un, un aperçu tout de suite euh, avec. Euh, voilà, un, un chapitre, hein, parce que ça aussi, c'est l'une des, des, des contraintes, c'est euh, d'être en, en chapitre. Euh, alors, je vais revenir au début. Voilà, donc, de, de ce chapitre, la petite... Donc, c'est toujours des histoires de, de, avec Manu et Nono. Donc, il euh, y a toujours une petite page de présentation. Manu, c'est le canard, le grand, et Nono, c'est le, le petit oiseau noir qui habite ensemble... Euh, au donc, bord d'un lac. Et, alors, je euh... te vais peut-être montrer à ce moment-là pour bien... Donc ça, c'est le tout dernier que j'ai en main. De... Et, et la petite bête n'est pas tirée de, de celui-ci, il est tiré du, du gros chien et la petite bête. Non, voilà, et là tiré... aussi, on a cette récurrence, effectivement, euh, d'une de, de, ouverture euh, avec... Oui, une présentation. oui, Un petit accueil et une présentation, euh, donc, de, de Manu et Nono. Voilà. Et euh, donc, là, je vais vous lire la petite bête. Alors, juste une petite seconde euh, parce que j'ai dû bien sûr avec tous ces tous ces coup, on a perdu la petite bête voilà j'ai perdu la petite bête elle est trop petite euh, mais on va la retrouver ça y est je l'ai j'arrive tac tac tac là voilà je vais la mettre en plein écran et tout le monde va la voir. C'est bon, on peut y aller pour une lecture ouais. de Katharina Vax, d'un chapitre de Manu et Nono, le gros chien et la petite bête. Alors, la petite bête. Manu se demande justement où est fourré son ami Nono quand celui-ci arrive en courant. Manu, tu sais, l'arbre avec un trou, je crois que quelqu'un habite dedans. « Dans le trou, une toute petite bête alors ?» bonne Manu. « Oui, minuscule. Je vais prendre la loupe pour mieux la voir. » Manu, un peu curieux quand même, accompagne Nounou. « Alors, tu vois quelqu'un ?»« Oui, je vois une petite bête. »« Elle est en train de, euh, de se gratter le ventre, je crois. » « Montre !»« Je vois rien, » dit Manu. « Mais si, dans le coin, au fond, là où il y a un peu de mousse, pousse-toi, je vais lui parler. »« Petite bête, n'aie pas peur, » dit Nono d'une voix douce. « Comment tu t'appelles ?»« Kss, répond la petite bête. « Tu veux que je te porte ?» Nono engage son aile dans le trou elle m'a piqué la vache Manu rigole <rire> elle n'est pas très commode ta nouvelle copine <rire> oh je la vois oh non non, je crois qu'elle pleure mais pourquoi c'est moi qui devrais pleurer elle a eu peur c'est normal tu es un géant pour elle comment je pourrais la rassurer demande Nono non. je ne sais pas offre lui un gâteau Enfin, une miette, dit Nono, dit Manu. Bonit. Je vais lancer la miette dans le trou. Je ne veux pas qu'elle me pique de nouveau, dit Nono. Oui. Attention de ne pas l'assommer. Manu, ça marche. Grignote la miette. Ou elle la lèche, je ne sais pas trop. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Oui même si on ne voit pratiquement rien. <rire> Alors là, je pense que tous, <rire> nous qui avons entendu cette lecture, désormais on aura euh, la voix de Katharina Valls et les, les petites intonations euh, à chaque fois qu'on relira ce, ce livre. Qui <rire> est, euh, oui, c'est-à-dire on est vraiment entre le, on est entre le, le rire, y a, y a, enfin moi j'ai ri hein, en tout cas, <rire> Et puis le, ouais, le sourire, c'est vraiment tout le temps en demi-teinte. Euh, demi c'est extrêmement fin comme, euh, comme humour. Euh, c'est toujours, euh, toujours difficile de, de parler de l'humour. Et est-ce que c'est aussi difficile d'en faire euh, euh, ben bah oui. <rire> Je trouve que j'ai dit une fois quelque part que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Je pense vraiment que c'est plus difficile de faire rire. Ça implique une sorte de décalage, de, de liberté d'esprit. Moi, je n'arrive pas à être drôle tous les jours. Euh, il faut une, une sorte de liberté dans la tête. Pour, pour écrire. D'ailleurs, ça, ça, bon, ça se joue, on le voit bien entre le, le texte et l'image, mais ça se joue quand même beaucoup dans le, dans le texte, l'humour, en fin de compte. Oui, oui, oui. Oui, c'est... Oui, enfin, un petit peu les deux. Ils sont oui. quand même là, sur ce trouve avec ces petites bêtes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup dans le texte. Oui. Et je m'en rends compte, d'ailleurs, parce que j'écris aussi euh, ces mêmes livres en néerlandais et que j'ai du mal à, à, à ne pas perdre dans la traduction. Euh, il faut vraiment que je réécrive, que je trouve des nouvelles choses. Parce que c'est sinon, c'est vrai que c'est tout dans la subtilité. Et... Euh, je ne sais pas, j'y arrive en fait un peu mieux en français. Oui, et, et je me demandais d'ailleurs, si vous n'étiez quand, quand vous parliez de double nationalité euh, tout à l'heure au début de la rencontre, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose de très français dans, dans vos textes, et de très, euh, si ce n'est néerlandais, en tout cas nordique, dans, oui. dans vos images qui sont plutôt minimalistes oui. Euh, oui. Qui, oui. Beaucoup l'expressivité du dessin qui sont pas chargés en, en détail, oui, oui, c'est vrai. Oui, je pense. Oui, je fais une école d'art aux Pays-Bas et enfin, je suis formée euh, aux Pays-Bas en fait. Oui, sur l'image, c'est oui. Ouais. oui, je pense. Et, euh, et, et j'aime bien la, la simplicité de euh, le minimalisme. J'adore, euh, j'aime aussi l'esthétique les, japonaise. Enfin, je sais pas, je J'aime bien quand il y a peu, et... mais aussi dans le texte, j'aime bien aussi faire beaucoup avec peu. Euh... C'est une évolution, ouais. d'ailleurs, j'ai l'impression, dans, dans vos livres. Je trouve, Pardon qu y a, je trouve que c'est une évolution qu'on mesure dans vos livres. Il y a de moins en moins de textes, enfin, pas systématiquement, <rire> parce qu'il y a aussi des textes illustrés, mais euh, dans les albums, en tout cas, on sent que c est, c est, progressivement, ça s'est vraiment fait dans un, dans un décalage... Euh, Enfin, de plus en plus dans, dans, dans une complémentarité entre, entre le texte et l'image, et donc peut-être un peu moins de. un, un texte moins long, mais, mais par contre, voilà très travaillé dans ce dialogue, mmh. dans cette expressivité, dans ces intonations. Alors, on va peut-être se, se diriger pour nous vers les studios de l'école des loisirs euh, et demander. Euh, à celles qui suivent euh, ce live, euh, si euh, des questions apparaissent, puisque nous, euh, oui. nous ne les voyons pas. Donc à vous les studios, dites-nous euh, si, euh, si vous pouvez réapparaître et nous dire s'il y a des, des questions. Merci à toutes les deux. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vous remercient pour ce super live, qui disent que c'est super sympa et qui sont très, très fans de ton, de ton travail, Katharina. Non, merci. Euh, donc, on a plusieurs questions. On en a une de Nadine qui demande si, euh, Katharina, vous écrivez directement en français. Oui. oui Alors, entre-temps, on a répondu. <rire> oui. J'ai euh, plus de facilité à écrire en français. Euh, oui. Non, en fait, j'écris directement en français. Oui. Après, ah, je, je traduis en néerlandais. Il mmh. m'arrive parfois d'écrire des petites choses en néerlandais, mais c'est rare, en fait. Et parce que c'est euh, le français. Alors, est-ce que c'est euh, très très personnel parce que le français est la langue de l'enfance, euh, ou euh, est-ce qu'il y a dans le français des caractéristiques qui qui qui, qui, qui qui qui vont mieux servir votre. Oui, je pense, oui. Oui, il y a quelque chose dans le français, c est, c est, il, y a, il y a tous ces registres. Euh, il y a oui. Le, oui, il y a la, la langue parlée, la langue littéraire, avec les, les passés simples que je n'utilise jamais d'ailleurs. Euh, il y a l'argot aussi, euh, et puis on, chacun fait son petit cocktail, enfin, on peut vraiment essayer avoir un style en écrivant en français. Le néerlandais, différent, c'est euh, il est à son mieux quand il est très épuré. Et c'est une, une langue très efficace, mais euh, il mais n'y a pas ces registres. Il y a juste un hollandais comme ça. Donc, c'est tout à fait différent. différent. De... Peut-être on aurait une sophistication de la langue face à, au minimalisme de, de l'image. Et c'est ce décalage-là qui, qui fonctionnerait bien. Ce serait bien, oui. Oui, possible. En tout cas, c'est vrai que là, dans la lecture, c'est vrai que le, le, le changement de registre est très drôle. Euh, quand, voilà, quand il dit « Ah la vache, elle m'a piqué euh, !», on oui. ne s'entend pas du tout parce que, le, le, le, le, même si on est dans des dialogues, ils sont très tenus et, et, et c'est vrai que ce, rien que ce petit changement de registre, il nous fait, il nous fait bien rigoler. Oui. oui, et puis je l'ai choisi en fait, parce que je trouve ça en fait drôle comme expression « la vache », parce ce n'est pas tout une vache. Enfin, pas mal. Je pense que ça aussi, c'est parce que je suis euh, à l'étranger depuis assez longtemps, donc euh, le français, je, je l'entends aussi avec une petite distance. Donc Surtout les expressions, d'ailleurs, je les, je les entends comme elles sont. Euh, et... au, premier, au premier degré, quoi. Oui, voilà. Oui, enfin, ouais. <rire> une autre, Une autre question Oui, on a également plusieurs questions sur Bruno. Euh, la première de Cécile qui demande d'où vient la folie douce des livres de Bruno Ça se met le son un peu plus fort. Alors, la folie douce, d'où vient la folie douce de Bruno Alors, Bruno, c'est une, une série euh, que Katerina. Deux livres oui, euh, ah, oui, à partir de combien est-ce qu'on dit dans une série C'est une vraie Trois, question Trois, à mon avis. <rire> D'accord, ok, donc on attend la troisième. Mais euh, Bruno, euh, Katerina est autrice hein, de, de, de, là, du texte. Oui. Oui, je fait ce livre avec Nicolas Hubech, c'est lui qui a, qui a illustré. Et euh, en fait, j'ai écrit spécialement pour lui parce que j'avais envie de travailler avec lui. Et, euh, et j'adore comment il dessine les chats, alors je mis en scène un chat. Et puis, cette folie douce, euh, euh, je ne sais pas, c'est euh, euh, venu tout seul, enfin, c'est ce qui m'intéresse. Et, euh, ce, ce chat, il, est, euh, il a des relations avec des... Il a un ami, déjà, un vieux poney. Et euh, il rencontre un petit oiseau qui mélange les mots. Enfin, je sais pas. Et, et c'était drôle parce que moi, j'avais écrit cette histoire. Je pensais que ce, ce, ce serait placé à la campagne et j'avais pas fait de briefing spécial. Et puis, Nicolas a tout dessiné en ville. Et au début, je me disais, mais euh, Nicolas, <rire> c'est pas du tout ce que je pensais. Et puis, euh, heureusement que je n'ai pas réagi tout de suite, je, je me suis habituée un peu, et puis euh, finalement je trouve ça assez génial. C'est euh, tout l'intérêt de travailler avec quelqu'un. Moi je n'aurais jamais écrit une histoire dans une grande ville. Euh, D'abord parce que c'est euh, très difficile à dessiner, et puis euh, euh, lui ça, ça l'intéresse. Je trouve que c'est parfait parce qu'il y a tellement d'enfants qui vivent dans les villes, de plus en plus. Donc, c'est peut-être uh, beaucoup plus connu qu'une uh, qu campagne, comme j'ai décidé moi toujours. <rire> oui, en plus des campagnes un peu indéterminées, ça pourrait se passer dans oui. la campagne. Pas, euh, voilà. Oui, ça peut être n'importe où. Oui. Alors, euh, je ne sais pas si. Y a... Moi, je veux oui. bien rebondir, mais y a... on va peut-être laisser la, la, les, les questions. Euh... <rire> Toujours sur Bruno, il y a Franck qui demande s'il y aura un nouveau Bruno ou pas. Alors, est-ce que ça va devenir une série, donc, avec un troisième Oui, peut-être. Je ne dis pas non. Euh, je sais que Ni Nicolas est partant, donc euh, peut-être. Ouais. Bon, il faudra attendre alors, parce que c'est pas encore... ce euh... <rire> n'est en pas, pas encore dans les tuyaux. Une autre question euh, oui, on demande également dans combien de langues sont traduits vos livres, Katharina, si vous le savez. Euh, je ne sais plus exactement, je crois 16 ou 17. Ok, et quelques questions sur les personnages. Euh, Est-ce que Josette a un rapport avec Totoche <rire> Mais euh, euh, si on veut, oui. <rire> et, euh, je pense que c'est sa cousine. <rire> Les enfants me demandent souvent euh, si, euh, si on peut pas faire un livre où ils sont tous, <rire> ils doivent certainement tous se connaître. <rire> -à -dire, tous les personnages ou tous ceux qui se ressemblent Oui, enfin tous. Totoche, euh, euh, il euh, y a un personnage de Billy, Coco bon. Panache, euh, oui voilà, et euh, Elisette aussi. Ouais. C'est une bonne idée. <rire> Mais vrai là, j'ai que... fait une, une affiche pour le concours, le concours de l'école loisir, et en fait, on, on les revoit pratiquement tous sur l'affiche, sur la grande affiche cette petite affiche, et grande affiche. Oui, oui, voilà. Ah oui, là, on les a. On en a beaucoup, oui. On n'a pas tout le monde. On a Totoche, mais on n'a pas Josette. On a Lisette, qui est, est d'ailleurs très proche, je trouve, de. de... De Totoche, même si ce ne sont pas du tout… Là, on voit un exemple de proximité malgré euh, des espèces différentes. Oui. Voilà, un indien, Manu, et puis bien sûr, euh, bien sûr, Jean-Claude. Et c'est Didier Le petit Didier, euh, oui, qui dort là, contre le rocher, avec Jenny, la moule. Ben, on peut peut-être euh, se quitter sur cette image donc, de, de grande fraternité, de personnages euh, réunis, euh, et donc avec cette annonce euh, du concours. Est-ce que euh, vous voulez en dire un mot de, de ce concours euh, Alors, on, on demande aux classes de s'inscrire dans une librairie qui participe, et cette année... Euh, L'idée, c'est de créer une chanson, une chanson inspirée par mes livres. Et il euh, euh, y a, y a un, une, une brochure pour, pour aider l'enseignant le, à, à, à composer une chanson avec euh, les enfants. Et, euh, et s'ils si ne sont pas capables de... Enfin, s'ils si ne sont pas les moyens de... Euh, de composer un air. Il y a aussi la, la musique qui est euh, euh, composée par, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, enfin, euh, c'est un air très entraînant. De Julien Joubert. De Julien Joubert, voilà. Et euh, je crois qu'il faut faire une affiche aussi. Donc, euh, tout le monde fait une chanson et euh, les gagnants, euh, je, je, je vais rendre visite aux trois gagnants, je crois. Ah, c'est ça le <rire> du concours. Alors moi, je suis sûre que cette rencontre aura donné furieusement envie de rencontrer... Ah, très, très, très envie d'attendre en ces chansons. En chair ouais. et en os, donc tous, tous au concours, tous à vos chansons, à vos affiches. Effectivement, le livret d'accompagnement vraiment est pas à pas, donc permet vraiment qu'on soit expert ou pas du tout. Je pense que tout le monde a sa chance grâce... Grâce au livret. Un très grand merci, Katerina, d'avoir passé cette heure avec nous merci euh, à toi. en direct d'Amsterdam. Euh, merci beaucoup. Et puis euh, peut-être la parole au, au studio, à l'École des loisirs, pour, euh, pour terminer. Hein. Juste un petit mot d'adieu. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce live Facebook. C'est très étrange, parce que je suis sûre qu'il y a des gens que je connais et puis je ne sais pas qui, euh, euh, c'est assez étrange. Oui. <rire> Mais bonjour en tout cas, et je vous embrasse. à bientôt j'espère. Merci beaucoup Katarina. Merci à tous, merci à tous d'avoir participé au live et merci à vous, surtout à toutes les deux, c'était parfait, c'était génial. Merci beaucoup et tout le monde vous remercie dans, dans le film de la discussion euh, que tu pourras voir ensuite Katarina. <rire> ah, okay. Au revoir. Au revoir. Ah.